Salut tout le monde, c'est Mister B boy 45 Comment allez-vous les amis Moi ça va très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Star Wars avec l'épisode 6 Et ils ont enfin réagi Il y a eu deux mises à jour, je crois Entre l'épisode 5, le record et l'épisode 6 J'ai laissé effectivement quelques jours un petit peu s'écouler Et... On avait battu une bête légendaire, j'espère que euh, ça sera beaucoup mieux, donc l'épisode 5 a été rendu en 30 fps pour éviter que ça vous brûle les yeux comme moi ça me brûlait les yeux quand je jouais en espérant que euh, tout ait été réglé du peu que j'ai essayé, ça a quand même bien bien bien soulagé mine de rien euh, tout ce qui s'est passé, donc ça fait plutôt plaisir, donc j'ai deux points à me mettre, je crois que dans la force je ne m'en suis mis euh, deux, ok, it's ok, guys en vrai pour le coup, euh, donc pourquoi pas, c'est ici que j'en ai mis pas beaucoup, ah non, non, non, non, j'en ai mis très peu, bah oui j'en ai mis qu'un dans la force. Euh, concentration de Jedi, alors, Cal regagne plus de force lorsqu'il élimine un ennemi, et regagne un peu de force lorsqu'il touche un ennemi en garde. Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal, on va euh, donc prendre l'énergie canalisée, et on va aussi s'améliorer ça, mine de rien, mine de rien, pardon, augmente la durée des attaques. Des ennemis confus, ça j'avoue, je l'utilise peu pour tirer brutalement vers vous des groupes d'ennemis à proximité. Ok. Ah oui L2 et R2 Oh mais c'est trop stylé par contre, ça fait vraiment stylé. Ok Eh bah ben écoutez, on s'est mis ce qu'on avait à se mettre, si je peux me permettre. Euh, on avait aussi checké les avantages, les avantages sont déjà pris. Notre avantage c'est les attaques sont plus efficaces pour mobiliser les gardes ennemis. Excusez-moi, je bégaye un petit peu. Il est donc temps de euh, retrouver le chemin de la sortie et de rentrer évidemment à la maison. C'est parti, j'espère que. Euh, hop cette histoire vous plaît toujours autant, j'espère que la qualité des rendus euh, vous fait toujours autant plaisir aussi, euh, parce que mine de rien ça reste important, et on est parti, on va enfin pouvoir aller checker un petit peu ce qui se passe en ville, on va pouvoir aussi un peu se balader dans l'open world, donc ça c'est plutôt cool, euh, je pense, qu'est-ce qu'on a là Ça, je, je peux pas l'adopter frère Non, dommage. Allez, on va, euh, on n'avait pas checké ce qu'il y avait là-haut, donc on peut y aller en vrai, ça coûte pas plus cher de bien manger. Hop ça, on va les fumer, parfait, ça fait un petit peu d'XP, mais moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a là-bas, euh, on l'avait pas une seule fois fait, bon il y a toujours des baisses de FPS, hein, malheureusement, euh, un petit peu moins j'ai l'impression, oh, oh, alors attendez, wow, heureusement que je suis monstrueux, ok, très bien, c'est quoi, c'est des méchants, ça est là. Oh, je okay. oh. Ah. Oh. Ça, c'est très stylé ce que j'ai fait. Oh, oh, wow, wow, wow. Oui. Wow. <rire> okay. ça attendez. oh, oh, Ça, c'est très stylé, réglé. Oh, c'est quoi En mourant, vous perdez tout l'XP depuis votre dernier... Bon, c'est maintenant que tu me fais le tuto, toi. Ok, ok, ok. Eh ben, écoutez, on va réapparaître, c'est pas bien grave. Euh, on va non seulement réapparaître, mais je vais essayer de leur casser la gueule. Par contre, j'avoue que des attaques à distance plus des attaques euh, de près... Oh, la vache Ok, on est loin. On est loin, et crois-moi que je vais pas laisser mon XP euh, s'en aller comme ça. C'est hors de question, évidemment. En plus, oubliez pas qu'ils ont tous respawn. Euh, comment je peux faire hmm. rester à distance jusqu'à renvoyer suffisamment de laser peut-être euh, pour se débarrasser de tous les ennemis je pense que ça me paraît pas mal ok allez c'est parti on y va alors c'est pas où c'est pas ici ok, okay bien wesh super Allez on va y aller, calmement. On va y arriver, cette zone. De toute façon, il faut que j'aille... N'oubliez pas que quand on récupère aussi son XP, on récupère par la même occasion sa vie. Ça, ça c'est plutôt cool. Bien. Yo les potes. Alors comme ça, je suis mort par ici. Vous voyez pas je vais a fait tout ce que tu as pu. Oh, c'est beau. Ok? Elle attaque! Il est terrible. Okay. mourir! Ça Ok. C'est trop stylé comment il a rangé ses sabres. Par contre, ok, putain, il gardait quoi là C'est pas possible, il gardait ça très bien. On va ressentir l'écho. Mmh. Je comprends. Ces trucs sont bizarres. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, moi aussi. Mais on n'a pas le temps ni le matériel pour ça. Alors non. Et ça sert à rien d'insister. Ok, et ça Et euh, métaux léger pour BD1. Très bien, très bien. C'est des nouvelles couleurs et tout. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, on est parti pour la suite. Allons-y, let's go. Il y a des trucs en haut, il y a des trucs partout. Que sans personne, tu construit. Comment pourrais-tu le savoir Procédure de combat enclenchée. Ça en charge déjà. <rire> ok. Oh, dommage, ça aurait fait comme le film, ça aurait été incroyable. Malheureusement, j'ai pas le pouvoir pour ça. Mmh. Très, très, très dommage. C'est tellement plus vaste, c'est tellement tellement grand maintenant. Avant, les Order, c'était vraiment petit, mais là... Regardez, on peut aller là-haut... On peut aller partout. Euh, J'ai d'ailleurs réaugmenté encore un tout petit peu le euh, fov. Ok, direction la ville. Euh, ah, il y a une petite hutte. Ah, oh, il y a là aussi. Ça me plaît. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut y avoir là-dedans hum, Dommage. Ça me paraissait pourtant pas si difficile que ça à percer. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-haut Malheureusement, pas de quoi ouvrir les portes. Il me manque beaucoup de pouvoir. Et ça, c'est fort embêtant. C'est fort embêtant. Donc là, on peut rien faire. Là, on peut rien faire. On va rentrer là-bas. Hein, c'est pas grave. Hein. On y qu est, est on presque. Avant-poste de la vallée du vagabond. Ça vague, va de à bien bon. de revoir, Grise. Ça faisait un oui. Peut-être qu'il sait où se trouvent les autres maintenant. Et il me manque beaucoup est de pouvoir. dans le passé. Et Mérine en errance. C'est de l'histoire ancienne. Ok. Eh ben écoutez, on va rentrer comme des cow-boys là-dedans, mais on va utiliser cet écho -là. Genre, il y a des marchands et tout. Non, c'est pas possible. Allez On va tout récupérer, ça va être très très très très très bien. Euh. Se reposer. Donc tout est réapparu. Tu. On en avant Euh. Non, pas besoin d'utiliser l'établi, on l'a fait il n'y a pas si hey, longtemps que ça. J'ai une proposition pour vous. Oh. Ah ouais Vas-y. Vous voulez faire l'affaire de votre vie Peut-être. Je vous écoute. Certains se sont aventurés dans la mine là-bas. Et on les a jamais revus. J'y suis déjà allé. J'ai tué un rencor là-bas. Mais j'ai pas trouvé de prospecteur. Donc on résume, pas de rencor, pas de survivants, pas de compétition. Cette mine de priorité est à moi. Vous n'en aviez rien à faire de ces prospecteurs, alors. Vous vouliez juste la priorité Je vais être honnête avec vous. Oui. Et maintenant, la mine est à moi. Faites gaffe quand même. Qui sait s'il n'y a pas un autre rencor là-dedans vous vous moquez de moi, c'est ça Hein Euh. J'ai pas gagné d'XP Donc le rencor c'était la bête légendaire hein, me semble-t-il. Euh. ok, bon bah c'est pas grave, écoutez, on peut rentrer dans l'avant-poste. Yo les potes C'est comment Tiens. Est-ce qu'on peut ouvrir ça Non. Est-ce qu'on peut. Ouvrir ça Non. Est-ce qu'on peut. Pas grand chose à faire là-dedans, hein. J'ai peur que ça sent l'escroquerie cette connerie. Avant bon poste à la con. Ça a l'air très sympa. Elle sera pas verrouillée longtemps. Bien joué bébé. Ok. Ok ok, c'est très bizarre. Pour l'instant, encore une fois, j'ai pas ce pouvoir, ou en tout cas, j'ai pas ce qui permet d'ouvrir ces portes-là, et c'est très frustrant. Là, on peut rien faire... Ici, on peut rien faire... Bah alors, les gars, wesh Ça va, mon ref Ah, y'a Loulou. Bah alors C'est qui, l'étranger Il a pas l'air d'un pillard, selon moi. Vite Prends l'air innocent Du calme. On ne veut pas créer d'ennui. Où est la cantina C'est par là, le nouveau. Ah, oh, Vous pouvez pas la ah, rater il a pas de Euh... A plus. Okay. La cantina... Pour ceux qui ont vu Zelda, pour ceux qui ont vu Star Wars évidemment. Je me demande d'ailleurs si dans les cantinas c'est pas toujours la même musique. J'aimerais beaucoup qu'on y retrouve la musique classique des cantinas. Merde je voulais pas non, pensais pouvoir nous arnaquer. non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, question. Cette chose nous a vendu une relique hors de prix. La clé qu'on cherche depuis longtemps. Sauf que, bien sûr... C'est une faute je, je croyais que c'était la vraie, Ravis Promis – Je te crois. – Mais je ne peux pas tolérer des erreurs pareilles Prenez ça comme un investissement Voilà ce qui arrive quand on contrarie les pillards du tu – Tuez-le !– Ça suffit. Partez. Jedi. <rire> Rappelle à notre ami pourquoi son espèce est censée avoir disparu. Ok. J'ai même pas le temps de sortir. Ok. <rire> Je suis méga chaud. Allez, ça dégage. La petite racaille comme ça. Impressionnant. La prochaine fois que tu veux te battre, viens nous trouver. <rire> <rire> euh, quel plaisir de voir un Jedi en pleine action après toutes ces années. « Noble chevalier Jedi, si tu retiens ta main, je me retirerai en paix. Ça suffit, Turgle. Turgle Viens par ici. Eh oui C'est vous, Doma Oui, c'est moi. Tu as un nom Jedi Moi, c'est Cal. Et voici BD1. J'apprécierais si... vous pouviez garder ça secret. Hmm. Ici, à la frontière, le seul moyen de survivre, c'est de se serrer les coudes. Bien dit. Oh, rien ne t'obligeait à intervenir et pourtant tu l'as fait. Oui, tu l'as fait. Turgle, euh, tais-toi. Oui. On ne révélera pas ton secret. Calme. Ça nous est bénéfique à tous les deux. Merci. Oh, il n'y a pas de récompense, il a rien là les gars. Attends, si. Ah, je ne te remercierai jamais assez Tu m'as sauvé la vie Ramène un truc Je t'en prie prêt. Et cette technique de combat Incroyable Où est-ce que t'as appris ça euh, Je croyais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ah oui, c'est vrai, pardon Mais ah. tu pourrais pas m'apprendre prendre quelques tours un de ces jours Je voudrais pas que tu te fasses mal. Oh mais dommage, que c'est ce que je fais le mieux <rire> Ok, quel dommage Euh. Avant de rentrer dans la cantina, on va juste check là-haut. Quand même, on sait jamais. Il y a trop de choses partout, les gars, c'est trop. C'est gigantesque. Comment je peux faire Il y a un bail là-dedans. Ah oh, putain, j'y ai cru, hein. j'y ai cru fort. J'y ai cru fort, mais c'est pas passé. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, bah écoutez, on a fait tout le tour. Malheureusement, il y avait rien. Donc, on va aller direct à la cantina. Voir un petit peu la suite, mine de rien, de notre aventure. Euh, ce boss était pas trop dur. Je vais pas mytho que j'ai fait ma technique avec la force du double sabre. C'est exceptionnel. Et euh, c'était des bonnes. Non, non, tu rigoles. Oh putain, je suis trop. Si t'as besoin d'un verre, on est une oasis dans le désert. Et si la soif s'empare de toi, tu trouveras pas mieux que ce qu'on a. Et si c'est un blaster qui te fait courir, t'as intérêt à déguerpir Viens au paille boire un coup. Et repasse vite ou faire coucou. Oh, un client potentiel Qu'est-ce que je te sais Moi Rien. Merci. Oh, c'est bien dommage. Je cherche un vieil ami. Quatre bras, poilu, pas discret. Ah et relativement petit. Tu peux sortir maintenant. La voie est libre. Moi je te le dis, manque ces pillards du chaos vont foutre en l'air ce patelin On a aucun espoir. Que dalle Zéro, Nada Ça roule, bébé ah. Attends. Oh Cal Cal Kestis Amène-toi nous d'un petit bogling oh. oh, ça faisait longtemps. Tu m'as manqué, gamin. Salut. Laisse-moi te regarder. oh T'as une sale tronche? Content de te revoir aussi, Grise. <rire> tu prends bien soin de lui, j'espère. Tu entretiens bien le Mantis? Oh, euh, disons qu'on a eu des ennuis lors de la dernière mission. Quel genre d'ennuis? Le genre impérial. Non, oh, j'aurais dû m'en douter. Il traîne aussi autour de Kobo ces temps-ci. Le gyro du Mantis est calciné. On aura besoin de ton aide pour repartir. Mais bien sûr, tout ce que tu veux Je t'en prie, prends-toi un tabouret Et euh, Monk Serre à mon ami une boisson dont tu as le secret Ah, reprécisse-moi Je t'apporte un Monk sur Noir, tout de suite Sois le bienvenu au Pailun Saloon La meilleure cantina de ce côté de Zeltros <rire> Ouais, ta description... me rendait pas justice. Et voilà, à la tienne avec bon qu'on l'a repris à l'ancien Proprio, parce que... Euh, ben... Il, il est... est mort empoisonné par Blaster à coup des pillards du Chaos, Si tu vois ce que je veux dire J'ai eu affaire à eux. T'es sûr que ça va, Grise Ah oh ouais, ça va. <rire> Tant que j'ai pas un truc qui leur fait envie... Hé, hey, qu'est-ce qui est que es arrivé au Mantis Oh... On était sur Coruscant. On récupérait des infos pour Soguerera. Ça a dérapé. On est que deux à avoir survécu. J'ai l'impression de servir à rien. L'Empire devient de plus en plus fort. Depuis que... l'équipe s'est séparée, c'est plus pareil. Ouais, c'est vrai qu'on a passé de bons moments, hein. Toi, moi, <rire> la sorcière, Serré... T'as eu de ses nouvelles, récemment Meryn a tout le temps la bougeotte. Elle explore la galaxie, et... se fait de nouveaux amis. – Je parlais de serrer. – Non. Ça fait un bail. Et toi ah, Grâce à ses crédits, on a relancé les affaires ici, mais on attend encore sa visite. Elle doit être occupée avec son nouveau… projet. Hé, hey, Cal. Pourquoi tu te reposerais pas un peu avant qu'on répare le Mantis ?– La galaxie peut bien oh. attendre quelques oh, heures… – on devra sans doute reprendre la route dès qu'on aura terminé. J'ai une chambre de libre au sous-sol que j'ai bichonnée spécialement pour toi. Tu devrais aller y jeter un oeil. D'accord. Merci, Gris. Eh. Ok. Trouver Gris, c'est fait. Assis-toi. Trophée obtenu. Oh, attends, je peux encore lui parler. Bon, où est cette chambre déjà La chambre Oh, gamin, tu vas l'adorer. Roi à droite après le bar, tu passes la cuisine et c'est en bas des escaliers. Okay. tu veux pas la rater. D'accord. Merci encore, Grise. Je reviens tout de suite. Elle, on l'a déjà vu, pas T'as pas l'air d'un pillard Qu'est-ce qui te fait dire ça Zigue. Pas de blaster sous mon nez, pas de bouteilles renversée, ni de cris de guerre. Oh Et un droïde mignon. Voici BD1. Moi, c'est Cal. Il était temps qu'on ait le nouveau visage en ville. Au fait, moi, c'est Zig. Ravi de te rencontrer. Passe ton chemin, petit. Ok, comme tu veux. Cette scène a vu des jours meilleurs. Okay. Il est bizarre oh. lui en dire un avatar. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense Il y a un problème. Je jurerais t'avoir entendu t'occuper d'un problème de pillard juste là. Dehors. J'ai pas provoqué cette bagarre. Visiblement, c'est toi qui l'as fini. Tu te mets de choses qui ne te regardent pas l'artiste. Ça, c'est la cuisine. La cave doit être par là. Ok. Waouh. Gris s'est vraiment surpassé. Bien Il a euh, presque recréé le point de méditation découvert. Presque recréé le... Comment on appelle ça bah, en fait, y'a tout ce que j'ai besoin, quoi. Euh. Ouvrir. Ma vieille tenue de ferrailleur. Mais non. Pourquoi Grise a gardé ça Ouais. C'est flippant. Euh. C'est le Alix 7 de serré. Je me demande comment il a fini ici. Ok. Kobo est loin de la route commerciale la plus proche. ils en profite pour faire de la récupération. Là, on peut se détendre. Iris a toujours eu la main verte. Tu sais qui parle aux plantes Bon, on va voir un petit peu ce qu'on a sur l'établi. Je crois qu'on a eu un nouveau tir. visage, il me semble. Euh, sabre laser. Attends, attends. Quoique, on a peut-être des nouvelles choses sur le sabre laser. Rien de nouveau par contre en matériaux. Oh, stylé. Ça, j'aime bien ça. Ça devrait le faire. Ça, j'aime bien. Euh, BD, il y a quoi de nouveau pour toi, mon ref euh... Ah ça les gars, putain, dégueulasse comme ça. Je suis mort. Euh, ouais, non, non, non, non. Là, c'est genre un peu abîmé. Et là, en métal, quoi. Qu'en métal, c'est pas si dégueulasse. Prêt, Allez, c'est pas grave, on verra plus tard. On verra plus tard. Euh, Examinez quoi? On verra ça plus tard. J'ai vraiment besoin de repos. Okay. Eh ben, c'est pas moi qui le dis, allez. Euh... Se détend Tu causes toujours en dormant, hein <sus> Il y a des choses qui changeront jamais. Cinglé Boule de poil, ah. C'est sympa de m'accueillir. Pas de quoi. Pourquoi tu crois que j'ai gardé tes affaires pendant tout ce temps Parce que j'espérais que tu passerais pour te reposer un peu. On sait bien ce qui se passe quand je reste trop longtemps quelque part. Alors comme ça, je peux trouver un giro par ici On a largement le temps pour réparer le mantis. J'aimerais qu'on parle un peu de toi. Je vais bien. Plus vite on part, mieux ça vaut. Et ensuite, tu vas aller avec So Guerrera t'attirer des ennuis Possible. Ouais, je compte bien continuer à me battre. C'est marrant, t'as dit exactement la même chose le jour où on est parti chacun de son côté. Oui, parce que je... Écoute... Je sais que vous aviez tous vos raisons de partir. Mais baisser les bras, c'est pas une option pour moi. Il faut que je m'accroche. Et où est-ce que ça t'a mené, Carl J'aimerais que les choses soient différentes, mais... tu perds encore des compagnons, et puis t'as dit toi-même que l'Empire gagnait en puissance jour après jour. Il est peut-être temps pour toi d'être un peu plus qu'un simple sabre laser. Sois plus égoïste, pose-toi, trouve un foyer Mais... quel foyer, Grise J'en ai plus de foyer. Mon foyer, c'était l'Ordre, mon maître, et tous ceux qui ont disparu. À quoi servira leur sacrifice, si je me contente d'abandonner et de fermer les yeux ah. Je sais que la chance t'a pas souri, mais vraiment, tu devrais m'écouter. La vie n'a pas non plus été tendre avec moi. Quand la partie est truquée, il faut savoir quand se coucher. Sinon, tu vas finir par perdre quelque chose que tu pourras jamais remplacer. Je vais te montrer un truc. C'est un tunnel de compagnie. Il était déjà là quand j'ai eu la cantina. Vas-y, jette un coup d'œil. Je garde des pièces de rechange là-dedans. Je suis sûr que tu trouveras tout ce qu'il faut pour réparer le mantis. Merci. J'apprécie le geste. Cal, il faut que je te dise une chose. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Moi aussi. Et Grise, je tâcherai d'y réfléchir. Et, euh, euh. Regarde où tu mets les pieds quand tu descends. Il doit y avoir des parasites en bas, fais attention. Ok. Ah oui! Trouver le module du Giro. Wow. Tunnel des contrebandes. Le tunnel clandestin, hein? Grise a toujours eu plus d'un tour dans son sac. Ok. Il ne peut pas y avoir de gros méchants. Oh. Bien joué. Fais flipper les... oh. bah, ouais. Ouais, Ah Débogling. C'est eux qui ont effrayé Grise Ah non, je pense plus que c'est ce qu'il y a là. Ça dégage. La petite racaille extraterrestre, j'ai pas le temps pour ces conneries interagir. Ça va me régaler en quoi ça maintenant oh, oh, oh. Un point de compétence complet. Let's go. Si je pouvais en trouver un peu plus souvent. Ok. Très bien, attention. Personne n'a emprunté ces tunnels depuis un moment. Yo, les gars! et abandonné. Très bien. Allez, une dernière petite crotte. Hmm. Encore de la ferraille, hein? C'est bien gris, ça. Récupérer des trucs de quelqu'un. Je peux trucs. aller à droite, je peux aller à gauche. On est chaud. Merde, pardon. Ah. Ok, qu'est-ce qu'on a là C'est ça Ah, c'est un gyroscope ça. Ok, c'est ce qu'on avait besoin pour le vaisseau. Réfléchir avant de sauter, hein. Plus vite on trouvera Grise, plus vite on... On devrait aller voir ça. Ah Eh bien écoutez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 7. Bisous tout le monde A bientôt. Bye bye.